calculer gamma de 1 demi. Gamma de 1 demi. Notons que 1 demi est supérieur, il est dans R étoile plus, donc on peut calculer son gamma sans problème. Et la fonction gamma de x, on a dit que pour x qui est strictement supérieur à 0, gamma de x, c'est donc égal à 0 à plus infini, t. À la puissance euh, x moins 1 exponentielle moins d dt Alors, euh, ici, je peux calculer x 1,5 est supérieur à 0, donc je peux calculer son gamma. Alors, euh, pour cela, je vais faire euh, un changement euh, euh, de variable. Mais avant cela, je, je peux écrire. Hein, avant cela, j'aurais, en faisant, en euh, écrivant gamma de 1, je peux dire 1 En moins de 1 2 je peux écrire sans problème, ça va me donner ici intégrale de 0 à plus infini. Intégrale de 0 à plus infini, euh, t à la puissance 1 moins 1, euh, exponentielle moins t. DT. J'ai ça. Donc finalement, je vais avoir une égalité de temps, zéro. Après, c'est fini. Euh, là, 1,5 moins 1. Ça me donne ici moins 1,5 exponentielle moins T dT. Alors, euh, je vais faire un changement de variable à ce niveau. Posons. Posons euh, euh, U, il va la racine de, de T. Alors, euh, si j'ai euh, U carré, ça va te donner, donner ici euh, U carré égal à T. Alors, quand T tend vers euh, 0, quand euh, U, quand T vers 0, euh, u aussi euh, va tendre vers 0. Donc u tend vers 0. Quand t tend vers plus infini, quand t tend vers plus infini, u aussi, quand t devient plus infini, racine de plus infini va plus infini. Donc euh, u aussi va tendre vers plus infini. Et je vais chercher du. En délivrant ça, j'aurai ici 2 euh, euh, u. DU, ça va me donner tout simplement dt. Ça, je au point de vue euh, dt et du, la relation entre du et dt. Il est dérivée tout simplement de par les autres. Alors euh, ici, j'aurai quoi Mon intégrale va s'écrire de cette manière. Gamma de 1 ,5. ça va donner ici euh, intégrale. Lorsque T est envers 0, U aussi envers 0. Si T est envers plus infini, U aussi envers plus infini. Euh, t, c'est égal à quoi T est égal à U carré. Donc j'aurai ici euh, U carré, le tout puissance euh, moins 1 demi. Parce que T, sa, sa valeur, c'est U carré. Donc j'aurai ici U carré puissance 1 demi. Exponentielle moins t, moins t sera moins u au carré, moins u au carré, et dt c'est égal à 2 fois du. Donc j'aurai ici fois 2 voilà, fois euh, u du. Donc euh, en faisant le changement de variable, je suis arrivé à ce niveau. Euh, et là, j'aurai quoi je vais Donner égal de 0 à plus infinie. Et ici, là, j'aurai ici, euh, ça va rester ici, ça ça va donner ici euh, U à la puissance moins 1. Et celui qui est dit qu ici, je ramène je ici, donc je vais fois U, U puissance moins 1, euh, moins 1 fois U, ça me donne euh, U puissance moins 1 fois U, ça vous donne tout simplement 1. Donc ça, c'est égal à 1. Donc finalement, euh, cette partie sera partie. J'aurai ici le 2 qui est là, je sors mon 2 là, je l'amène ici, donc à l'intérieur, ça va rester tout simplement la quantité qui est ici, exponentielle, moins u au carré, moins u au carré dt. Donc tout le calcul de gamma de 1,5 revient à calculer l'intégrale, de prendre deux fois l'intégrale de 0 à plus infini exponentielle. Euh, moins U carré. Or, euh, exponentielle, nous savons que les intégrales de Gauss, l'intégrale euh, allant de moins infini à plus infinie, l'exponentielle de moins U au carré du U, ça, c'est égal à racine de pi, l'intégrale de Gauss. Euh, donc, euh, or, euh, ça, c'est pair. Donc, quand on prend de 0, la fonction qui est ici est paire. Donc, quand on prend de 0 à, à plus infini, de 0 à plus infini, ça va donner quoi C'est la moitié de, de, plus, de moins infini à, à 0. Quand on prend euh, d'autres intégrales de, de, de Gauss, ça va de moins infini à plus infini. Euh, moins infini à plus infini, je peux détacher. Comme la fonction qui est ici est paire. Donc, ça, c'est égal à Deux fois, cette intégrale-là. Donc, cette intégrale euh, qui est Ici, là, euh, ça me donne racine de pi sur 2. Racine de pi sur 2, avec la formule de gauche. Donc, finalement, notre intégrale, là, ça me donne quoi Ça me donne 2, c'est le 2 qui est ici, fois euh, racine de pi. 2 euh, fois racine de pi sur 2. 2 fois racine de pi sur 2. Donc, on simplifie racine de pi, racine de pi c'est va partir, donc finalement, ça nous donne tout simplement racine de pi. Donc euh, finalement, le gamma de 1 demi, là, ce n'est rien d'autre que euh, racine de pi. C'est la racine de, de pi. Ça, c'est la valeur de gamma de 1 Pour n, n entier naturel, on va calculer gamma de n plus 1 demi. Alors, on va utiliser la relation fonctionnelle de gamma. Ça, ça nous donne quoi Ça nous donne n plus 1 demi moins, moins 1 Voilà. gamma de n plus 1 demi moins 1 Alors, Ça, on va appliquer la relation gamma de x plus 1, c'est égal à x gamma de x. On utilise cette relation là. Euh, en utilisant cette relation, on a exactement ça. Donc je retire euh, juste euh, la 1. Donc euh, je retire ici. J'ai cette relation. Maintenant, en arrangeant, je vais quoi C'est rien d'autre que. Euh, si on arrange, ça va pas Ça me donne ici. Euh, moins 1,5 gamma de n moins 1,5 et gamma de n moins 1,5 j'ai écrit aussi euh, euh, ça me donnait quoi ça me donne ici euh, j'arrange cette écriture là ça me donne moi euh, euh, je garde d'abord comme ça gamma de ça fait n moins 1,5 et ici euh, Là, ça, ça me donne ici, euh, C'est gamma de n plus, et euh, x plus 1, c'est égal à x euh, gamma de euh, x. Donc ici, euh, c'est comme, j'ai retiré de ça moins 1, euh, j'ai retiré de ça Pas 1, j'ai retiré 1. Donc je vais ici, euh, ça me donne n euh, moins 1 demi, moins 1. Voilà, fois gamma de n moins 1, demi, moins 1. Donc, euh, en arrangeant ça, ça va me donner, c'est ici, on approche carrément. Donc, ici, n moins 2, ça va faire ici euh, n, euh, moins 1, demi. Et ici, là, j'aurai ici, euh, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc, j'aurai ici n, moins 1. 3,5 et puis gamma 2, 3,5 et je vais continuer à écrire. Alors, l'écriture qui est ici là, quand je le dis au même donateur, ça va me donner ici 2, 2n, 2n moins 1, ça nous donne 2n moins 1, 2n moins 1, moins voilà, sur, sur 2, je produis là au même donateur, ça fait 2n moins 1 sur 2 et là c'est le, euh, le premier facteur le deuxième facteur j'ai voulu vous montrer aussi ça fait 2n moins euh, ça me donne ici 2n moins 3 2n moins 3 sur 2 et il faut un gamma de 3 demi je vais faire gamma de 3 demi encore moins 1 donc je vais 3 demi moins 1 donc j'aurai ici, ici c'est moins 1, 3,5 moins 1, donc ça va faire 3,5 moins 1, donc ça va faire moins 5,5. Donc quand je continue, ça me donne 2n moins 2n moins 5 sur 2, et je continue ma procédure, et au fur et à mesure, ici, ça c'est un nombre qui est impaire, impair, impair. Donc je retire moins 2, moins 2. Donc le dernier, je vais avoir ce nombre-là, 3 fois 1 demi. Là c'est le dernier, 3 fois 1 demi. Et lorsque j'ai 1,5, demi, ça veut dire que euh, n va devenir combien Pour avoir 1,5. demi, lorsque n, quand j'aurai ici à retirer le thème que j'utilise là, ça va aller jusqu'à euh, j'ai n j'aurai n moins euh, moins un demi comme ça et puis fois gamma de n euh, moins n moins un demi et là le n n ça va partir donc j'aurai un demi ici et ici gamma de, de un demi. et donc euh, le dernier terme là ça nous donne gamma de, de un demi. alors euh, ceci étant j'ai arrangé cette écriture là alors en arrangeant cette écriture on aura ici 2 euh, euh, euh, là si nous le bien cette écriture je vais ici 2 euh, ça c'est un nombre 2 moins 1, moins 2, fois 2, Et ici j'ai 2n moins 1, j'excuse, 2n moins 1, fois 2n moins 3, fois 2n moins 5, euh, fois jusqu'à fois 2 fois 3. Mais si nous regardons euh, factoriel, euh, factoriel 2n, factoriel 2n, ça donne quoi? 2n, c'est égal à 2n, c'est égal à 2n, fois 2n moins 1, fois 2n moins 2, fois 2n euh, fois moins 3, fois jusqu'à euh, fois 2, euh, fois 2, fois 1, je ne sais pas, fois 3 d'abord. 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois, <rire> fois 1 et ici, qu'est-ce qui manque pour que j'ai facturé 2n ce qui manque, c'est les nombres pairs ici c'est les nombres impairs, ce qui manque, c'est les nombres pairs en haut donc je multiplié par 2n je le fais ici par 2n par et je les divisé aussi par 2n et je vais multiplier par j'ai 2n moins 1 et il est là donc je vais multiplier par 2n moins 2, donc je vais multiplier par les nombres qui sont euh, R, R, R. Donc j'aurai ici 2N. Euh, euh, je vais multiplier ici, euh, quand je vais multiplier par 2N, je vais diviser aussi par 2N. Mais mes deux d'en bas, ils sont combien 1, 2, donc je commence par euh, n jusqu'au dernier, jusqu'à 1. Parce que j'ai jusqu'à jusqu'au dernier. C'est fois, jusqu'à 1. Donc ici, 2 fois 2 fois 2 jusqu'à n. Donc, c'est 2 à la puissance n. Maintenant, quand je ne par pas 2n, je vais diviser aussi par 2n. Et ici, je prends ce 2n moins 1. Et après, ce qui manque ici, c'est 2n moins 2. Donc, je vais multiplier ici aussi par 2n -1. Moins 2. Je vais diviser par 2N moins 2, autant pour moi. Et ici, j'ai 2N moins 3. Il est là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais après 2N plus 3, il va rester 2N moins 4. Et il n'est pas dans la formule, donc je vais diviser par 2N moins 4. Donc, après 2N 5, et après 2N moins 5, et j'ai multiplié par 2n 6, j'ai utilisé par 2n 6. Donc au fur et à mesure, ici là, euh, maintenant j'ai ajouté des termes qui manquent pour que le numérateur devienne factoriel 2n. J'ai ajouté, donc jusqu'à fois euh, ce qui manque ici, j'ai 3, ici là, je vais faire euh, euh, fois 2 ici, fois 1, comme j'ai écrit fois 2 je vais ici aussi par 2. Et gamma de. De cette quantité, on a déjà calculé gamma de 1,5 c'est égal à, à pi donc euh, un, un, racine de pi c'est la racine de pi. Donc, ici, ce qu'on a à ce niveau là, c'est égal à quoi Ce qu'on a à ce niveau c'est factoriel euh, 2n factoriel euh, 2n, et en bas j'ai ici euh, 2 à la puissance n, et j'ai ici je peux sortir. 2, 2, 2. Si je sors, je mets 2 en facteur, le premier 2 qui sort, ça va rester n. Le, le 2 ici à sortir, ça va rester n-1. Et ici, ça va rester n-2. Donc, le nombre de 2 que je sors, ici une fois, ici deux fois, ici trois fois, jusqu'à n fois. Donc, je vais ici, le nombre de 2, ça fait 2 à la puissance n qui va venir. Et ici, quand je sors le 2, déjà, ça va me rester n. Et après, ici, quand je sors le 2, ça va rester n-1. Donc, n fois n moins 1, fois n moins euh, 2. Comme j'ai sorti de 2, ça va rester ici 1. J'ai factorisé par 2, ça va rester 1. Donc, finalement, j'aurai ici factoriel n ici. Et ici, racine de, de pi. Donc, euh, j'ai 2n. J'aurai ici, euh, ça, ça me donne euh, factoriel 2n sur... 2n, euh, 2n fois l'autre, donc je vois ici euh, 2n, euh, 2 puissance 2n, 2 puissance 2n, et puis euh, factoriel fois factoriel n, et racine de pi. Donc finalement, on vient de montrer que gamma de n plus 1, 1 plus 1 demi c'est égal à 2n factoriel 2n sur 2 à la puissance 2n là. 2 à la puissance 2n fois factoriel n et puis racine de pi que on encadre là